Bonjour à tous Bonjour à vous. On se retrouve avec Brigitte pour un nouveau tour de magie qui cette fois-ci, tu vas participer grandement. J'ai ici une enveloppe. oui. Dans cette enveloppe noire, j'ai une enveloppe petit blanche. Petit ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur non. Non. Non, non. Très bien. Est-ce que dans cette enveloppe, il y a quelque chose Il n'y a rien du tout. Alors, regarde bien. Je vais placer l'enveloppe blanche dans l'enveloppe noire. D'ailleurs, vous pouvez le voir à travers. Je vais te demander de... T'es gauchère ou droitière Droitière. Je vais te demander avec ta main gauche de tenir comme, euh, comme ceci le... Le porte-carte, enfin l'étui. Et euh, avec ta main droite, tu vas choisir une carte. Celle que tu veux. Mmh, celle que celle -ci. tu veux. Celle-ci ouais. Très bien. Très bien, très, très. très bien. L'as de cœur. Oh bah, oh bah, ça tombe bien. C'est ma carte favorite. Eh bien, ce que je te propose maintenant, eh bien, c'est tout simplement perdre. L'as de cœur quelque part dans le jeu. Mmh. Comme ceci. D'accord Père. Regarde, je vais même mélanger le plus d'enseignement possible. D'accord Ta carte est quelque part perdue. Oui. Et depuis le début, tu tiens euh... un porte-carte que je remonte encore une fois. Et dans le jeu, il y a ta carte. D'accord, oui. D'accord Oui. Très bien. Tu te rappelles de ta carte L'as de cœur. L'as de cœur, je retire l'enveloppe que tu as surveillée depuis le début. Bien sûr, toujours rien. Que je dans la main. Et dans le porte-carte, je vais prendre cette petite pince que tu connais bien. Oui. Et je, je, et je vais retirer. Alors j'ai pas de lunettes. Ah voilà. Je vais retirer et je vous montre une carte doucement. Et figurez-vous que c'est l'as de.. Non, mais que... alors là, franchement... Euh... L'as de cœur, la carte de Brigitte. C'est magique, magique, hein magique, franchement... Euh... Ça t'a plu bah, C'était bluffant, euh... comme d'habitude. et Je me pose toujours la question. Euh... Merci les amis d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt, bye, à bye bye